En complément de ses missions de soins, d'enseignement et de recherche, le CHU mène également de nombreuses actions de promotion de la santé auprès du grand public. Défis sportifs, cancer, endométriose ou encore don d'organes et de tissus, des sujets qui questionnent tant notre éthique que nos comportements.